Bon, ça c'est moi. Je m'appelle Clovis, j'ai 18 ans, et en général, la première chose que font les gens en voyant, c'est dire Oh mais tout laisse pousser la barbe Sauf que c'est pas du tout ça. Mais comme j'ai la flemme de parler, je dis juste oui. Si je me rase pas, c'est juste parce que j'ai la flemme, car c'est long, ça pique, et ça gratte. Mais des fois, quand elle pousse trop, et bah ben ça pique. Et ça gratte aussi. Alors vous au trois semaines, et même si comme ça, j'ai un look à tout péter, bah ben je me rase. Allez. Ça, c'est ma chambre, avec le lit que je fais jamais la bibliothèque avec plein de livres d'or que j'ai jamais lu, massif montagneux qui s'agrandit de jour en jour et dont j'ai commencé la construction l'année dernière, mon bureau, un mini Lego Thanos en boîte qui est là depuis beaucoup trop longtemps, et des dessins d'art plastique que je ne sais pas où oh, mettre car ils sont beaucoup trop grands. Mais... Tu... tu te fous de ma gueule Oh, c'est quoi ça là Qu Tu te moques de moi Oh Si j'ai pris art plastique en spécialité, ce n'est pas parce que j'aime le dessin ni pour que les gens disent « Oh mon dieu, il fait un plastique, ce dessin doit être trop beau !» Hmm... Non. C'est parce que j'estime déjà avoir compris à quoi ressemblait un cours où tu es assis pendant deux heures à noter des trucs que tu comprends pas. Et comme par hasard, j'avais envie de tester un cours où tu fais du crayon de papier pendant deux heures avec du Joule dans les oreilles. Ça me tentait bien, sauf la partie sur Joule, mais bon. La spécialité à la plastique, je l'avais fait au lycée. Mon lycée, c'est Jean-Pierre. J'y vais, soit à pied. Oh, mais c'est que c'est intéressant ça, dis donc. Soit un bus, ça dépend des fois. Le bus, c'est lui. Il est... en retard. Enfin je crois. Jean-Puy, c'est un lycée général qui fait aussi formation d'argent du BTP. Parce qu'il y a tout le temps des travaux. Bon, j'ai pas te faire la fronte de t'expliquer ce qu'est un lycée, tu le sais très bien. C'est comme un collège, mais plus grand, avec de la philo en plus. Ou comme j'aime bien l'appeler, l'art de baraguner l'incongru. Bon, à part ça, il ne se passe pas grand chose d'intéressant. Je mange souvent à la cantine. Là-bas, c'est.. Eh bah. C'est une cantine scolaire quoi. Il y a des pâtes au beurre, des légumes à l'apparence assez douteuse et des hamburgers pour le repas de Noël. Faut pas s'attendre à du 3 étoiles. Alors que pourtant. Aucun restaurant n'a jamais eu autant de clients, donc du coup, moi, pour attendre, bah je vais en études, comme ça, ça me permet de réviser, car je suis un élève extrêmement sérieux, juste avant, je passe 5 minutes sur Discord pour voir si j'ai vais des trucs, et après 5 minutes, bah, c'est dur de manger, donc j'y vais, car bon, il faut dire que la queue dure au moins 40 minutes, j'aurai le temps d'aller chez moi à pied et je mangerai plus vite, c'est pas vrai, il faudrait faire chauffer l'eau et tout, euh, c'est long. Comme je suis en terminale, les gens me demandent souvent ce que j'ai pris comme spécialité. T'as pris quoi comme spécialité Alors en plus d'art plastique, j'ai pris mathématiques. Voilà, donc maths et dessin, c'est ma profession. Enfin profession. J'espère pas trop non plus quoi, parce que bon, les maths, euh, j'y ai pris juste parce que pour moi, avec l'art plastique, c'est le seul cours qui sortait du lot. Car les maths. C'est surtout une question de logique, donc forcément, avec son intelligence d'un niveau supérieur. Le petit Clovis, qui possédait de très bonnes notes en mathématiques, prit les maths afin de pouvoir additionner une ribambelle de nombres ensemble. Ah ouais Alors, ils sont où les nombres, là Hein ouais. Et Le pire, c'est que t'écris comme une merde, en ah plus. Hein, donc... Ferme-la, toi Quoi, qu'est-ce que t'as toi aussi Tu te battes, c'est ça Ça, c'est le bébé chat SDF qu'on a recueilli dans la rue. On l'a kidnappé, on a été voir chez le vétérinaire, à la mairie, à la SPA, chez le deuxième vétérinaire, il a pissé dans mon lit, on a mis des affiches partout, mais personne ne voulait. Alors on a décidé de le garder. Au départ, je voulais l'appeler connard ou petit con, car il passe son temps à essayer de me bouffer. Mais c'est finalement Simba qui a été retenu, car comme ça, on peut faire comme dans le rôle. Et ça, c'est rigolo. Ah, bon. Mais non, non, non. C'est Mais à part ça, il ne fait que deux choses dans la vie. Il fait chier où il dort. Ce qui veut dire qu'il ne sert à rien. Mais comme ma mère en est gaga, il y a des jouets partout dans le salon et elle me demande tout le temps où il est. Hein Il est là Mais bon, au moins, il occupe la vieille. Et ça, c'est bien. La vieille, c'est elle. Elle s'appelle Amy. Elle a souvent de l'écoute. Et avant, j'avais l'impression qu'elle se faisait chier toute la journée. Mais maintenant, grâce à petit Con, j'ai l'impression qu'elle se fait chier toute la journée. Mais un peu moins. J'ai beau y être allergique, ça m'empêche pas de lui faire des gros cahiers de nous tout doux. Et je pourrais vous parler de sa vie, ou de comment la rencontrer. De mes passions, ou bien de mon quotidien. Voire même du de divorce de mes parents, ou de pourquoi ma mémé m'a renié. Mais le problème, c'est que j'ai pas envie. Et puis bon, c'est moi le scénariste, je fais ce que je veux.